Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, notre vidéo aujourd'hui porte sur quelques erreurs que nous commettons en chargeant nos téléphones ou batteries, ce qui cause la réduction de la capacité de la batterie. Après un an par exemple, le téléphone commence à consommer, donc sans toutefois tarder, je vais vous citer les 9 causes que nous commettons beaucoup plus, qui cause la réduction de la capacité de la batterie. Donc sans toute fois tarder, allons dans le but de notre vidéo. Maintenant, comme on observe, après un bon temps, la capacité de la batterie de notre fond commence à consommer sans savoir les raisons. Ce qu'il faut savoir, nous sommes, la cause de ces, nous sommes la cause de ces erreurs. La première erreur que nous commettons ici, c'est le fait de laisser son fond totalement déchargé. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment une grande erreur. La capacité de la batterie ne va pas se réduire en un seul moment, mais peu à peu. Après un bon temps, tu vas seulement le rendre compte que ton téléphone consomme. Bien sûr, en laissant ton téléphone totalement déchargé, donc le conseil ici que je te laisse, c'est que dès que ton téléphone est à 20% ou bien 15%, il faut le mettre en charge. C'est très très important ici. La deuxième erreur ici, c'est le fait de laisser la couverture du phone dessus en chargeant. En effet, le téléphone dégage une chaleur au moment où l'on charge. Donc si l'on veut que le téléphone n'atteigne pas une température qui peut le faire du mal, il faut donc enlever cette couverture car le fait que la température de cette chaleur soit élevée peut réduire la capacité de la batterie ou causer son dysfonctionnement. Le conseil que je te laisse ici, c'est d'essayer à chaque fois d'enlever la couverture du téléphone avant de le charger. La troisième erreur que nous commettons ici, c'est de charger son fond dans un endroit qui n'est pas conforme. La batterie du téléphone peut avoir des problèmes s'il est chargé dans un endroit qui n'a plus de fraîcheur ou de chaleur. Il faut alors le charger dans un endroit qui est un peu bon. La quatrième erreur ici, c'est de mettre son fond en charge pour dormir. Si tu dors pendant 5 heures ou 8 heures du temps et que ton téléphone atteint 100% dans 2 heures ou 3 heures, cela peut causer des problèmes à la batterie. De jour à jour, ton fond peut avoir des problèmes parce que cette énergie est trop pour ce fond. Ce qu'il faut faire, c'est de charger avant de dormir ou charger après avoir se réveillé. La cinquième erreur ici, c'est de charger son fond avec n'importe quel type de chargeur. Il est bien important de savoir dans combien de temps ton chargeur original charge ton fond à 100%. De là, tu dois éviter toute forme de chargeur qui n'atteint pas ce temps. La sixième erreur ici, c'est de laisser son fond en charge pour atteindre obligatoirement 100%. C'est vraiment ici une erreur aussi, si tu n'es pas à côté de ce téléphone, pour l'enlever dès qu'il est à 100%, il y a problème. Même si ça dépasse avec une minute, vraiment il y a problème. Donc une fois que tu vois ton téléphone est presque 100%, il faut seulement enlever. La septième erreur ici, c'est de ne pas charger un téléphone qu'on n'utilise pas pendant un bout de temps. Le fait de laisser un téléphone comme ça sans énergie pendant par exemple une semaine, un mois ou plus, peut causer un problème à la batterie. Donc si tu veux faire ceci, il faut charger le phone et le laisser à 50% ou plus et surtout séparer la batterie du téléphone. La huitième erreur ici, c'est d'utiliser plusieurs fois Wireless charger. Utiliser Wireless charger même si peut gâter ta batterie ou causer un problème à ton téléphone ou le doit être utilisé au moment d'une forte fraîcheur ou par manque de chargeur euh, entre temps. La neuvième erreur ici que nous commettons c'est d'utiliser un téléphone étant en charge. C'est vraiment un grand problème ici pour le téléphone. Par exemple, je vais au game faire un appel et autre bon. Si tu joues au game, peut causer le dysfonctionnement total de ce téléphone. Le téléphone peut s'éteindre et S'allumer après, bon, il y a aussi un téléphone qui peut s'éteindre et ne même pas s'allumer totalement, bon il faut utiliser et répondre à un appel étant, étant en charge c'est vraiment un grand grand problème et le problème n'est même pas à, à expliquer, j'espère que tout le monde connaît ce problème parce que cela peut causer directement la mort même d'une personne sans toutefois vous mentir. C'est ici la fin de notre vidéo. J'espère que, que cette vidéo vous a vraiment été utile. Et si le cas, surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de, de laisser un commentaire. Et surtout, surtout, de vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup. Surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.